Non, évidemment, la Mongolie, c'est très loin. C'est un pays qui a peu d'habitants, 3 millions, mais qui est très très grand, trois fois la France. Et c'est un pays extraordinaire. J'y suis allé. J'étais d'ailleurs, comme me l'a dit le président mongol, le premier envoyé depuis Saint-Louis. Donc ça remonte assez loin. La Mongolie est une vraie démocratie. Par exemple, ils ont supprimé le de euh, Vraie démocratie depuis 90 maintenant. Et donc on a des valeurs communes et on agit ensemble au plan international. Donc c'est très frappant de voir ce pays qui est très loin de nous. Euh, et vraiment en même temps très proche de nous et c'est le sens de cette semaine mongole qu'on a organisée. C'est un pays qui a des ressources naturelles extraordinaires, extraordinaires, euh, qui est très touché par le dérèglement climatique. Donc on travaille ensemble aussi sur la fameuse COP21. Je pense que accueillir euh, les représentants mongols, en présence de tous les ambassadeurs, de beaucoup de présidents de sociétés, de gens de la région, d'artistes c'est une bonne manière à la fois de faire connaître la Mongolie et de faire aimer la France. Euh, on a, euh, je vous l'ai dit, des valeurs communes, euh, c'est-à-dire qu'on défend des mêmes causes. Par exemple, les euh, Mongols nous appuient dans euh, la demande d'abolition universelle de la peine de mort. Euh, en France, on comprend bien, ça ne surprend personne qu'on ait aboli la peine de mort. Mais dans un pays qui est au cœur même de l'Asie, c'est euh, a la force. Euh, dans toute une série euh, de conflits internationaux, nous prenons des positions identiques. Puis nous, avez, nous avons des relations directes. Les étudiants mongols qui viennent en France, inverse, nous les aidons sur le plan archéologique, nous avons des échanges sur le plan agricole, très important, et de plus en plus nous avons aussi des échanges sur le plan technologique. Il y a des perspectives en matière de satellites et dans d'autres domaines. Donc vraiment, on est des amis. Euh, les mongols disent souvent, nous avons trois voisins. Les deux sont immédiats, la Russie et la Chine, et le troisième c'est la France. Alors c'est un peu plus loin mais on peut être loin physiquement et prêt par le cœur.